Salut tout le monde, c'est Namsi aujourd'hui on se trouve pour faire une nouvelle vidéo sur euh, Anime Mania qui est un jeu sur Roblox et qui est tout nouveau, qui vient de sortir il y a quelques temps et puis voilà, on va découvrir ça tous ensemble euh, parce que moi, pour le coup, j'ai pas encore découvert de mon côté donc voilà, on va découvrir ça ensemble et puis let's go les gars, <rire> c'est parti donc voilà le jeu, qui est juste là, ça fait plaisir, le jeu ressemble à ça bon, il y a une musique aussi normalement mais bon, je l'ai mute donc, tout simplement, ce jeu a l'air plutôt pas mal ça me rappelle un autre jeu comme Aniblox en vrai et en gros, là, on peut voir Shanks, Luffy, j'ai oublié son nom, <rire> là, c'est Minato, j'imagine, ouais, c'est Minato, après, il y a qui ici Il y a Barbe Blanche, là, il y a Luffy figure 2, là, il y a Sosuke. D'accord, d'accord. Bon, bah, je vois ça. Oh, il y a aussi Dio. Dio, qu'est-ce que tu veux là Oh, il y a Naruto Sagui aussi. T'es <rire> Oui. Donc, j'ai 2500 gemmes. j'ai jamais joué à ce jeu. Comment ça se que j'ai 2500 gemmes Je comprends plus rien. Donc, attendez. Déjà, on va faire roll. Parce que on n'a pas de tout. Et je peux faire deux fois 10 sans avoir rien fait. Normal que j'ai reçu une 2500 gemmes au début. <rire> je sais pas trop, mais bon. Ah, oui, mais 2500 gemmes, c'est même beaucoup en vrai. Parce que 1000 gemmes, ça coûte 825 Robux. Ah, oui, c'est chaud. <rire> bon, je sais pas si c'est un bug ou je ne sais pas quoi et donc, vous savez quoi en vrai je sais pas si ça vaut le coup pour bon, genre spin ok donc euh, salut, yeah, ça, je, salut salut salut j'espère que ça va bien yo yo yo à toi <rire> il y a Yem qui nous a rejoint donc vous savez quoi vas-y on va tenter de roll en plus lui attendez je vais le voir ah ouais mais c'est vraiment un des personnages les plus forts du jeu en fait et hey, mais vas-y les gars on va tenter je sais pas c'est qui par contre on dirait un peu Kiroa mais je, ça je trouve je me trompe totalement alors c'est pas trop Kiroa mais juste ses cheveux quoi <rire> vous savez quoi en vrai on va tenter de l'avoir alors du coup let's go on va faire un fois 10 roll en plus il a des codes en plus donc je sais pas trop ce que ça fait, les codes J'imagine que ça donne des gemmes. Mais bon, voilà. Du coup, let's go. On va faire roll x 10. Du coup, 3, 2, 1. C'est parti. Les gars. On a roll. <rire> c'est trop stylé. Ok. On a reçu Ichigo. En vrai, on peut skip, mais. Vas-y. Oh, c'est un rare, ça, non Ah, mais quand c'est bleu, ok. Je pense que c'est rare. Après, quand c'est jaune, c'est légendaire, etc. C'est moins un truc comme ça. Ouais elle est rare aussi. Voilà quoi. Ah bah non, le bleu je sais même plus si c'est rare. Hein. <rire> je vais pas regarder mais je pense en fait. Vert c'est atypique sûrement, une common quoi. Et blanc c'est common je pense. Ouais, on a encore reçu atypique. <rire> Allez les gars s'il vous plaît. S'il vous plaît les gars, mais je sais même pas c'est combien de pourcentage de chance en fait de recevoir les légendaires. C'est de pourcentage de chance Ah, bon. Non, c'est un common. Oh non, encore un common Encore Mais non, mais c'est pas possible Allez, s'il vous plaît, j'ai envie de recevoir the best, un légendaire. <rire> bon. Ah, mais il y a un comptement de pity aussi. Il y a un système de pity sur ce jeu. Ah ouais, d'accord. En gros, si au bout de 45 spins, on ne reçoit pas de légendaire, on va en recevoir un, sûrement. C'est ça. Ah, mais bleu, en fait. Bleu, c'est bien rare. En gros, ça, c'est common. Ça, c'est atypique. Et ça, c'est rare. Ou épique, bon rare, je pense. Et puis, ça, c'est légendaire. Décor, décor. Bon, bah, vas-y, on va retenter alors, encore. Il nous reste... Ah, <rire> j'ai plus assez de place. <rire> euh, attendez, juste hein. où sont les places Attendez, attendez même parce que moi, je sais pas où sont les places hein. Make team, ah c'est un make team, vraiment Donc là, vous savez quoi, tout simplement, je pense que je vais enlever tous les commons En vrai, est-ce que je peux les enlever au moins euh... <rire> J'ai vu <rire> des commons en favori Ah oui, on faire view. Et donc, on le supprime comme ça Ah, on peut les vendre, bah vas-y Vous savez quoi, je vais vendre tous les commons <rire> désolé. Bon, Naruto, je suis désolé, mais voilà quoi, c'est la vie. Et <rire> après, il y a Ichigo ici. Et après, les autres, euh... je sais pas, bon, vas-y. Euh... Est-ce qu'on peut genre les évoluer Ouais, je pense qu'on peut les évoluer ensemble. Vous savez quoi En vrai, je gardais ça pour l'instant. On va aller roll Et donc, c'est parti, les gars. Espérons on... recevoir <rire> la légendaire. Vous savez quoi, je vais déjà skip, hein, je pense. C'est aussi simple. Ok, on a encore reçu un rare. Hein. Ouais, atypique. Naruto. Naruto. Non, c'est qui Je sais même pas c'est qui. Allez, mais non, mais un légendaire, on y est presque à chaque fois, en fait. Bon, on n'est pas reçu. Je <rire> suis déçu de moi-même. Donc, vous savez quoi, on va vendre ça, hein, tout simplement. C'est petit. Ces petits commandes. Bon en vrai, vas-y, j'ai aussi vendre Ichigo. Vas-y, vas-y. C'est pas très grave. Pff. Ouais, je me demande juste, les rares ça se vend à combien Genre si je veux le vendre lui par exemple. 1,25 j'aime <rire> Oui d'accord ça donne pas énormément quoi mais bon ça va quoi vous savez quoi je vais en vendre encore un parce que sinon je pourrais pas faire de fois 10 et j'aime bien les fois 10 bon on va faire les codes alors tout simplement animé mania voilà let's go c'est le seul espoir qu'il nous reste <rire> pour le moment ok donc déjà il y a un code qui donne 500 gemmes apparemment c'est celui là spg black star Summit. Et vous recevez 500 gemmes. Oui vraiment. Bah, C'est incroyable. C'est cool. <rire> Après il y a I Followed You, Voilà qui est juste ici. Vous avez gagné 50 gemmes. Je sais pas combien de gold aussi un peu. Il y a Reaper. Je pense qu'il donne 300 gemmes. Un truc comme ça. Après il y a Hariku. Hariku Hariku. Qui est juste ici. Boom, let's go. Vous le faites. Ça, il vous donne 500 gemmes. Ah ouais d'accord. Après il y a Desi. Qui vous donne du coup... 500 gemmes. <rire> Pour ce gemmes environ. Ou même un peu plus, j'ai l'impression. <rire> j'ai pas compté ce que j'avais reçu. Et après, il y a animé Mania Hype qui donne aussi, du coup, 500 gemmes. Après, ça donne aussi des golds, mais des golds, pas euh, juste pas fait. Hein. <rire> voilà, voilà, voilà. Ah, mais en tout cas, euh, on peut être garantie d'avoir un légendaire, là. Parce que, de toute façon, en fait, 950 gemmes, 950 gemmes. On aura au final, de toute façon, encore 5 spins. Donc, euh, bah, on est garantie de le recevoir, en fait. Bon, vous savez quoi Let's go, on va le faire. <rire> Ichigo okay. Naruto Ichigo Ichigo Ichigo Je sais pas qui Ichigo Naruto mais j'ai vraiment pas de chance mais c'est incroyable <rire> Mais c'est incroyable Bon bah on va les vendre hein skin Naruto il s'est harcelé Je <rire> vais vendre par tout le monde Ah là là Oh, mais attendez, je viens de remarquer, j'ai aussi 31 slots maintenant. Attendez, mais genre, si je vais acheter 8 slots. Oh oui, ça coûte très très cher. 100 slots Non, 1000 slots. 95 gemmes Oui, c'est beaucoup. et En fait, les codes, ça vous donne aussi des slots en plus. Non, regardez. Ça donne vraiment des slots en plus. C'est trop cool, en fait. C'est super sympa. J'ai envie de dire. Donc, vas-y, on va roll encore. Et espérons le recevoir hein, et ne pas avoir à faire encore 5 spins. Donc, c'est bon, let's go. C'est parti. Bon on a reçu Ichigo, on a reçu le rare, on a reçu Naruto, on a reçu je sais pas qui, on a reçu Ichigo, <rire> on a reçu le rare, mais what, mais c'est incroyable vraiment, genre la chance qu'il faut pour avoir un légendaire, le rare j'ai reçu tellement de fois par rapport au légendaire que j'ai jamais reçu en fait, bon, bah là on a pas le choix, on doit faire 5 spins les gars, <rire> on doit faire 5 spins, de toute façon il y a l'appétit quoi, donc euh, vas-y, let's go. Bon, on a toujours pas. On a toujours pas. On a toujours pas. Slag Ok, je vais calmer. <rire> vas de me calmer. Et bon, bah là, on a forcément un légendaire, les gars. Et let's go. Let's go. On a posé une légendaire grâce à la pitié. Ah, mais c'est incroyable. <rire> on avait 45 spins en tout pour recevoir le légendaire. Waouh, mais vraiment, mais ok, bah c'est cool, j'ai envie de dire. <rire> c'est cool. En moins de cette pitié, on a eu assez de pitié pour le recevoir. Hein. Donc, let's go, tout simplement, on va l'équiper. Du coup, c'est qui C'est Nojo. D'accord. Ok, ok, on va l'équiper au slot 1. Voilà. Et puis les autres, je sais pas s'il faudrait vraiment les équiper. Bah, vous sais quoi, je vais équiper la rare, en vrai. Lui là, vas-y, let's go, slot 2. Et Ichigo. Attendez, est-ce que je peux équiper deux, eux Genre deux lui. <rire> Mais quoi Mais c'est une blague. Je peux équiper deux droit <rire> Ok, ok. Bon, bah, du coup, let's go. Maintenant, appuie sur Play. Ok. Donc, let's go. On appuie sur Play. Après, on fait Créer de room, je pense. Ah, attends. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, on va faire le code, euh, Voilà. I am, grosse dit I am <rire> Donc c'est bon let's go, on fait create room Ok let's go, I am il nous a rejoint Et puis du coup let's go on va faire begin Tout simplement, sans plus tarder c'est parti <rire> Let's go, let's go, arena Donc let's go, on est sur la game, on est sur le jeu Et puis, ok c'est en train de charger D'accord il y a une musique déjà Il y a une musique, choisir le caractère Bah ben, on va choisir lui hein, du coup Donc ça c'est des attaques, ah mais en fait C'est nous qu'on les attaque Moi j'ai fait l'attaque une ça fait beaucoup de dégâts, quoi? Oui, <rire> j'ai dégagé. Allez, Naruto, balance tout. Chourique, <rire> Racine Chouriquet. <rire> ah oui, t'avais beaucoup de dégâts, Naruto. <rire> Naruto, <l> <rire> C'est incroyable. Mais, mais j'ai fait quoi là? Mais attendez, mais je fais beaucoup trop de dégâts. En fait, t'as fait le coup de poing. Mais regardez le nombre de dégâts que je leur fais en fait. <rire> C'est incroyable. <rire> Wow. Donc on a la wave 4 déjà. Bah continuer de choisir lui hein. Voilà voilà. Et on peut run comme ça. Euh, attendez, je vais refaire l'attaque une. Ah oui. Ça fait beaucoup de dégâts. <rire> Mais on est en train de dégager. Attendez, d'attaque 3. Wow. Et d'attaque 4. Wesh Mais c'est incroyable Mais c'est trop stylé et si je le laisse m'attaquer Ah mais ça lui renvoie l'attaque en fait. Mais c'est trop trop cool. <rire> mais what Mais il est trop cheaté ce légendaire. Naruto, il fait du bon boulot. Regarde <rire> l'attaque suprême là. <rire> ah mais ça leur fait pas autant de dégâts que ça en fait. Oh, non c'est juste qu'ils ont beaucoup plus de vie en fait. Ils ont vraiment beaucoup beaucoup plus de vie. Ah non. Je sais même pas s'ils ont beaucoup plus de vie. Mais en tout cas, on est en train de dégager Apparemment c'est des gardes de, de je sais pas quoi. Je sais pas c'est des gardes de quoi. <rire> il y a un Racine Shuriken qui a bugué, c'est drôle. Donc on va faire ça. Reversa Red. Wow. Wow. Aïe <rire> ah, me <aime> déjà dégagé. <rire> oh yeah, oh c'est Orochimaru On est en train de combattre Orochimaru <rire> C'est trop drôle. <rire> <rire> c'est victimisé, c'est ce qui nous rend chimarron. Ah, oui, bah ça fait beaucoup de dégâts. Let's go, on a réussi, on a réussi jusqu'à la wave 10 et ah, on peut aussi gagner des caractères, d'accord et on a reçu 150 de gold et 25 gem. GG. GG GG. Et ce jeu il a l'air vraiment cool en vrai. Oh, j'ai reçu une quête du spend 2500 gem et j'ai dépassé 2500 gem en une journée. Big bala, voilà. J'ai reçu quoi Ah j'ai reçu quelques gemmes, pas mal hein Après il y a Canon Fodder Kill 25 Anisound ninja with any character D'accord Là on reçu 50 gemmes aussi encore Et eh bah ben, c'est cool en vrai Il y a des petites quêtes comme ça euh, Qui peuvent être vraiment vraiment bien En vrai vous pouvez aussi appuyer sur AFK pour euh, AFK Voilà si vous voulez gagner des gemmes etc Comme sur Alstar quoi N'oubliez pas de faire les codes hein Si c'est toujours possible du moins Voilà donc euh...